Allez Pour toi, public, aujourd'hui, on va parler de tragédie. Tragédie <rire> Bon, épisode 14 de la saison 2 de Mandalorian. Maintenant, j'arrête de dire épisode 1, 2, 3, saison 2. Épisode 14. L'épisode 14. Euh, on va faire court. C'était de la merde. Merci. Au revoir. Non, allez. <rire> Aujourd'hui, c'est Toto qui va nous faire le résumé de cet épisode parce qu'on s'est dit qu'il aurait envie de parler de cet épisode. Et après, ce qu'on fera directement, c'est qu'on demandera son avis à Kevin. Comme ça, ça va, ça va un peu... Mettre le niveau quoi, hein ça va permettre ouais. tout de suite de savoir où, où, où, où c'est qu'on se place. Vous Allez, hein ouais, ouais, ce sera le, ce sera le, le, le maître étalon. Toto, tu nous, tu nous fais un petit condensé de l'épisode Est-ce que tu vois toutes ces étoiles dans mes yeux là Ouais, je vois des larmes carrément. <rire> <rire> ah, c'était génial, c'était vachement sympa. On a ouais. vu, euh, on a vu euh, Titan là, donc ça c'était cool, euh, ce petit clin d'œil euh, à l'univers étendu. Mm. On l'a vu... Euh, alors là, là où j'ai commencé à verser ma première larme, c'est quand on a vu le Slave One arriver. Ouais. Avec le bruit du Slave euh, One, tu sais Ouais, et puis... le. J'adore voir ce joli Ferrari repasser voler dans le... Ouais. <rire> et puis... Euh, non, mais puis... Bah, pff, je sais, je, trouve, je trouve pas mes beaux Boba Fett exceptionnel. Le retour de Fennec, très très cool aussi. Mm, mm, mm, mm, mm. Alors, je, je suis pas sûr d'avoir tout pigé, là, hein, mais elle, elle s'est fait un bide... Alors, j'arrive pas à piger si c'était un droïde à la base, ou est-ce qu'elle s'est fait mettre un estomac en, en vérin Ouais, ah... c'est de, de, de la cybernétique, quoi. Ouais, ouais, ouais voilà, ouais, ouais c'est ça. En tout ouais, cas, c'était bien bricolé, euh. <rire> <C 'était> un <rire> un, ça a dû <rire> être bricolé par les Jawas, ça. <rire> En fait le résumé c'est qu'il dépose euh, bébé Yoda euh, sur la fameuse planète que à lui conseille euh, pour euh, pour euh, enfin, euh, un WhatsApp de force. Voilà, pour faire un WhatsApp de force. Euh, moi déjà euh, on y reviendra mais je suis surpris putain, il la trouve du premier coup. Mais je suis dit mmh. on va... mais, mais avant d'arriver à cette planète, mais on, va... mais on va on va on va s'arrêter 12 fois pour faire des quêtes de merde quoi. Là, il a oh, les géologues dans Star Wars. Ouais ouais ouais, c'est ça ouais, il y a, il y a Google euh, Google <rire> Google voyage tourner à droite tourner à gauche. Donc il le trouve tout de suite, il pose le bébé Yoda sur, le, sur la sphère et, et euh, à, franchement, à toute, euh, toute surprise, il rentre en transe quasi, quasi directement, même si au début on ne sait pas trop ce qui se passe, il ne se passe rien. Et puis après, bah, comme tu le dis, il y, y, y, y a Boba Fett qui, qui apparaît, je te, te laisse la parole pour nous, nous raconter un petit peu ce qui, ce, qui, ce qui se passe après, et puis après tu nous donneras ton avis. Ouais, bah, et... a, euh, donc, il y a Boba Fett qui arrive avec, euh, avec sa pote. Mm. Petite rencontre sympathique avec euh, Mandalorien. Mm. Euh, J'ai bien... Bon, voilà. Et puis après, il y a les... les Stormtroopers qui débarquent. Deux barges. Mm. Beaucoup. Beaucoup de Stormtroopers qui débarquent. Mm. Et, euh, et puis, là, la, la, castagne, la castagne démarre. Mm. Très belle, belle prestation de FEC, d'ailleurs. Hein. Mm. J'ai trouvé ça vachement sympa, là. Euh, son habileté au tir, et puis ça, ses chorégraphies qu'elle fait. Il euh, mmh, mmh. y a la petite course-poursuite là, enfin euh, la petite course sur les, le de falaise ou sur les cailloux là, j'ai trouvé ça sympa. Mmh, mmh. Ouais, vrai que Je pense fait... qu'il y a un fantasme autour de Lee web en tout cas de Moff Gideon parce qu'il en fout partout. Mmh. Il y a une réhabilitation euh... de Lee web comme dans Star Wars Légion. Ouais, un pas. peu, un peu. Ah. Ouais. Il, il est raccord avec la méta. <rire> et, et donc, euh, et donc bah, les, les, les Stormtroopers qui se prennent une branlée comme d'habitude qui se barrent, qui se font abattre par un joli tir de lance-missile de Boba Fett, qui a entre-temps récupéré son armure. Et là, bon Dieu, qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors autant, euh, si, si je peux me permettre déjà un avis, autant elle était euh, très très grande pour Timothy Olifan. autant là... <rire> elle est très très petite. Elle ne s'y est plus à personne, celle-ci. <rire> et, euh, et puis euh, l'arrivée... Euh... L'arrivée, euh, qu'on s'attendait pas forcément aussitôt peut-être, hein, des... des Dark Troopers qui viennent kidnapper le pauvre Baby Yoda. ouais Avec une scène de finale où, où Baby Yoda se fait quelques storms euh, à base de Fort choke Force Bush euh, et tout ce qu'on aime euh, en Pouvoir de la Force. Ouais. Euh... Globalement, détail, globalement... Si Globalement, oui, qu'est-ce bah, que t'en qu que as hein, qu que pensé Qu'est-ce qui t'a fait le plus kiffer Qu'est-ce que t'as trippé euh, Qu'est-ce qui t'a... Enfin, tout, tu vas me dire, mais... Euh, qu'est-ce qui ressort pour toi de cet épisode-là, en fait bah, Déjà, on a eu un, un épisode qui était vachement bien construit. J'ai eu l'impression de regarder un film. C'est la première fois que ça me le fait dans cette saison. Ouais, C'était vachement Alors, bien oui. monté, ouais. Bon, je... sans, sans... bon, bref. Il a été court, hein. Il a été très très minutes. court, mais mais, euh, mais très très dense. J'ai vraiment eu la sensation de voir un film autant très court, mais très très dense, avec beaucoup de choses à digérer, beaucoup de choses à voir, beaucoup de rebondissements, une très belle avancée de l'histoire, une très belle incrustation dans le lore Star Wars avec Boba Fett. <coughs> euh, voilà, très très sympa comme épisode. Moi, si j'avais euh, si à le classer, il serait euh, au même niveau, si ce n'est plus que l'épisode 7 et 8 de la saison 1. Ouais, moi je le place d'ores et déjà euh, devant l'épisode d'Asoka Tano. Hein. Euh, l'épisode d'Asoka ah. Tano, j'avais été, ah, été dit je sais. Mais là, euh, celui-là était, euh, était encore beaucoup mieux rythmé et, euh, et euh, apportait euh, tellement de choses. Et tellement, il était tellement plus cohérent, je trouve. Il y avait une vraie cohérence dans cet épisode. Quoi. Bah, tu vois, je... ça m'a fait vachement plaisir de revoir Asoka. Par contre, c'est pas du tout mon épisode préféré, tu vois. Alors que celui-là, il était, il était très, très bien. Ouais, je suis très, très bien. Ouais. À, à tout point de vue. Et puis, euh, et puis Boba Fett, quoi. <rire> Kevin, allez, vas-y. Dis-nous ce que tu en as pensé. C'était de la merde <rire> Non, moi, pour moi, c'est l'épisode parfait. Voilà. Oh, l'épisode... Voilà, a... oh attends, ah attends. Bon non, je pense qu'on peut arrêter la vidéo, là. <rire> On fait plus de dépunchage de Mandalorian. Merci de voilà. nous avoir <rire> suivis. On a atteint l'épisode parfait pour Kevin. Mazel oh. Fini Mazel <rire> Parce que pour moi, ouais, voilà, c'est ce qu'il faut au minimum, je, je trouve, pour un épisode de Mandalorian. Ouais. C'est bien construit, je suis parfaitement d'accord avec Toto. Euh, le, le rythme est, est parfait. Cette fois, t'as pas besoin d'avoir Bac plus 6 dans Star Wars pour comprendre. ce que. Euh, super Boba Fett, il est bien intégré, on explique qui c'est on explique son père, voilà, il a un petit... Euh, il voilà, s'introduit, c'est la première fois qu'un personnage arrive, s'introduit et qu'on n'a pas besoin d'être avec sa compagne à côté, même si je l'ai fait quand même, et lui dire alors lui, son histoire, c'est ça, le mec il s'introduit, contrairement à Ahsoka, comme tu disais la semaine dernière, où tu reprochais qu'elle ne s'était pas introduite au niveau, au niveau historique. Après, en termes de rythme, voilà, bah, t'as de la surprise qu'il faut pas oublier que le brave vaisseau de <rire> Supermando. Adieu, ouais. petit Razor Crest. Ah, là, voilà. là, ça m'a un choc moi Voilà, que donc Baby, euh, baby Yoda, euh, il se fait capturer. Moi, j'avoue, je pensais qu'il allait se faire capturer en fin de, de saison 2. Mm -hmm. bah, là, il se fait choper. Voilà, il a l'air... Euh, Super Mondo, il va constituer son équipe. Que tu attendais depuis fin. longtemps, puisque tu nous l'avais réclamé à l'épisode précédent en disant « C'est vraiment chiant qu'il n'y ait pas une team qui se crée ». Voilà, bah, là, à la fin de l'épisode, il retourne voir... Euh, super... Euh, comment elle s'appelle déjà J'ai un, un trou de mémoire. Karadune. Ouais, la belle, la belle Caradune. Voilà. voilà. Qui, qui, qui est en mode shérif complet, donc il lui demande d'aller de, l'aider pour aller euh, libérer un, un des chasseurs de primes qu'on avait vu dans l'épisode de la prison de la première saison. Ah, c'est une team qu'il est en train de construire, là. C'est l'agence du risque, quoi. Ah bah ouais, ouais. Bah, en même temps, il va attaquer euh, le mof euh, Gideon qui a... Qui a sa troupe euh, qui a donc ses robots, donc mmh. les Dark Troopers, euh, c'est des robots. Tu nous les remontres Tu l'as Alors, ça, c'est pas forcément les exactement les bons, mais bon, ça ressemble quand même. Euh, ça, c'est ceux de euh, Assaut sur l'Empire, c'est ça Ouais, ouais. d'accord. Non, puis voilà, en construction, euh... Toto disait que ça ressemblait à un film. Il bah, faut dire que le réalisateur, c'est pas un manchot, quoi. Ah oui, on a oublié de parler de ça. C'est qui le réalisateur Romero. Eh voilà, Robert Rodriguez. Ouais, ouais. Mmh, mmh. Alors, je ne suis pas un fan de ce mec, mais il euh, faut dire qu'il... Là, il fait le café, là. Ouais. ouais. <rire> ouais que croissant, café, dessert, tout, la voilà, totale quoi. Et, et euh... Puis Boba Fett, ouais, ils l'ont mis pareil. Il a ses sa... <coughs> deux minutes de gloire où il défonce salement et méchamment des Stormtroopers. Et... Moi, ce que j'ai beaucoup, voilà. Moi, que beaucoup apprécié dans la façon dont il les déniable, c'est que c'est la première fois qu'on voit des armures éclater et que du coup, un coup sur la tête d'un Stormtrooper se justifie. C'est-à-dire que les mecs portent des casques quand même. Hein quand même pas oublié de le dire. Et euh, là, euh, bah, ça justifie que le mec euh, tombe au sol parce qu'il il tape tellement fort que le casque éclate. Et euh, bah, je sais pas, de mémoire, je n'avais jamais vu autant de dégâts de faits sur les armures euh, Mandaloriennes. Et sur les armures Stormtroopers, euh, Stormtrooper. jamais quoi. Vraiment, Il y avait eu un ouais. peu de casse dans la première saison, tu sais. Il euh, avait fait fondre un au lance-flamme. Ouais, mais pas. Euh, il y a eu un peu de. Enfin, il y a eu un peu de casse. Enfin, mmh. enfin j'ai vraiment trouvé que c'était une fracture. Euh, ça, ça, montrait vraiment la la frappe du Tomahawk, euh, la pointe qu'il utilise en, en empalant le type. C'était brut, hein, cet épisode. Hein. C'était ouais, c'était quand même dur. assez euh, assez violent. On était loin des des, euh, des règles habituelles de Mandalorien, hein, qui reste très, euh, euh, très, très très très très propre dans le dans les dans les exécutions, euh, très distante. Là, on était sur du corps à corps. Euh, vraiment physique, vraiment euh, de proximité, donc euh, ça pouvait pas être euh, quelque chose de, comment dire, de, de, ça pouvait pas de, être de la demi-mesure, et ça l'était pas, quoi. Alors, est-ce que c'est la patte de Rodriguez Sans aucun doute. Euh, il a dû dire, euh, moi, les gars, si je fais un épisode, je fais mon épisode, euh, mais là, on est sur une opposition. Alors, même si j'ai trouvé le coup du caillou sur le e-web un peu cheap, mais, mais <rire> moi, je vais, je vais tout excuser à cet épisode, il hein, n'y a, a pas de problème, et téléphoner, puisqu'on voit quand on le tire, le touche que le caillou va bouger, donc j'ai dit à ma femme, bon, il va pousser, ca... elle va pousser le caillou, mais euh, même si ce petit passage est un peu cheap, le, le reste est, est au top. Nico, grand patriarche bibliothécaire. <rire> <rire> <rire> eh ben, écoute, Boba Fett est à hauteur de sa légende. Hein Effectivement, Robert Rodriguez en a fait un, un guerrier ultime d'une brutalité, d'une violence sans limite, et ça c'est chouette mmh. parce que. Euh, bah, y a, y a, ouais, il y, y a tout un fantasme autour de Boba Fett qu'on qu peut pas encore expliquer. Le mec, on l'a vu un quart d'heure, il a dit deux phrases dans les films, et, et c'est un des personnages préférés de, de la fanbase. Mm -hmm. Et euh, là, il, il le canonise. Il canonise sa résurrection. Enfin, on avait déjà des, des, des, des petites pistes dans Riposte, un hein, Toto. Et, mm -hmm. euh, et, et là, ouais, il a, il a la, la hauteur de sa légende. Ouais, donc. Euh, Effectivement, j'ai beaucoup apprécié la brutalité euh, du personnage. Enfin, en combat, parce que sinon, je, je l'ai trouvé euh, d'une certaine finesse. Ouais, alors euh, c'est ce agréable. que j'allais dire pour contrebalancer ce propos, c'est qu'il est extrêmement violent au niveau du physique, mais moi, je l'ai trouvé euh, chevalier d'or, quoi, tu vois C'est-à-dire que le mec, il arrive... Euh, je me demande si je le préfère pas avec sa tenue euh, de, de paria euh, euh, en cap, tu vois D'ailleurs, le, le Mandalorian lui dit « Vous êtes un Jedi ». À un moment, il, il, il, il a un doute... Et euh, il est économe en propos. Il, il en dit pas trop. Euh, il parle le juste ce qu'il faut. Euh, il n'est pas dans l'acteur est bon, de toute façon. Là aussi, hein, il, faut, il faut saluer euh, la prestation. Euh, on a vraiment le, le, le personnage euh, qui, euh, qui est posé, qui, a un passif, qui est impassif, qui n'est pas dans l'excitation le, dans, dans et tout ça. Et euh, il, a, il a les mots justes, il ne parle pas trop, il en dit pas trop. Puis quand il faut passer à l'action, putain, il est badass, quoi. <rire> Alors, je comprends toujours pas pourquoi il n'a pas pu récupérer son armure avant sur Cobb Vente, mais bon... Alors, ça, Céline, euh... alors, je me suis posé la même question et Céline m'a dit, on va dire que quand il arrive, en fait, il vient juste d'arriver, mais j'y crois pas. Il est sur Tatooine depuis des plombes et, euh, et Mando trouve Cobb Vente en, en, en deux claquements de doigt dans une cantina. Pourquoi un homme aussi euh, attaché à son armure n'a pas réussi à le trouver pendant toutes ces années C'est l'erreur de cet épisode, c'est la seule erreur de cet épisode. Alors, ça a, doit être explicable parce qu'il y a. Il y a donc il n'est pas allé les attaquer. Mais voilà. Ouais. Certains prétendent que, en fait. Alors, on, on va voir comment il va tourner Boba Fett, parce que là, il avait un objectif qu'il a atteint. Est-ce que ça va rester un homme d'honneur C'est un pourri Boba Fett, quand même, au départ. Hein. Euh, Est-ce qu'il va tenir parole Est-ce qu'il ne va pas se retourner contre. Euh... On peut imaginer plein de choses. Hein Moi, je ne sais pas. Attention, il n'aime pas les Jedi. Hein. Il n'aime pas les Jedi qui ont tué son père. Euh, il a plutôt servi l'Empire euh, dans le passé, ou au moins les, les, les méchants, quoi, hein, les eux les ou l'Empire. Mmh. Donc, euh, à moins que les quatre années qui se sont passées sur Tatooine, ça a été les, les années de la rédemption, et ce qui en, fait, qu en a fait peut-être un homme sage qui euh, maintenant euh, va aller du côté du bien, on ne sait pas, on verra. Mmh. Mais peut-être qu'on peut, qu enfin, peut s'imaginer un, un twist. Hein, c est, c est, moi, moi, je, moi je, si je peux donner mon avis, j'y crois pas. Je ne pense pas qu'ils en feront un méchant. Moi, je me suis posé la question à la fin de l'épisode, je me suis dit, tiens, il y aurait peut-être une piste pour qu'il les double à un moment. Enfin, je ne sais, sais pas. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais moi, je ne les, les vois pas en faire un méchant. Je me demande si justement, ils ne veulent pas en faire un, un nouveau euh, personnage euh, canon. Un nouveau Han des... Solo ouais, <rire> ouais, ouais, un nouveau... Euh, euh, un mec je, un peu trouble, je, le mec je, y, euh, suis un, je suis un gentil vaurien. rien alors ouais, peut-être pas à ce point là, mais euh, je ne sens pas euh, l'acteur accepter de, de faire euh, de faire un de porter un personnage euh, traître comme ça. Je, je, je m'avance. Après euh, ça, moi j'aimerais bien qu'il redevienne en fait méchant, parce que ça pourrait donner des duels euh, vachement sympas quoi. Super Mando contre lui, demande à qui se battent. Euh, ouais. Et puis en même temps euh, une Ahsoka qui se bat contre Gideon. tu vois. Ah mmh. voilà, ça pourrait faire des des doubles duels vraiment sympas, quoi. Bon, après, il faut dire qu'on est à deux épisodes de la fin, donc on peut commencer à faire des supputations. Euh... Mais ouais, ça pourrait, ouais. Ouais. Il ne faut, faut pas oublier qu'au final, Boba Fett, on n'en sait rien, parce que tout ce qu'on savait, à part euh, ses apparitions dans les films, euh, ça n'existe plus aujourd'hui. Hum. Ouais, tout est légende. Donc, euh, son... voilà. je, je pense qu'il faut psychologiquement repartir de zéro avec lui. Ouais. Ah non, mais attends... Hum. En, Un seul en, sentiment en... Entre la, la, la prélogie Clone Wars, où on voit quelques aventures de Boba Fett plus jeune, euh, les bouquins canons, et ça, il y a quand même de la matière. Hein. Oui, Oui, mais dans Clone, Wars, dans Clone Wars, moi, le peu que j'ai vu pour l'instant... Oui. Dans Clone Wars, et le peu que j'ai vu pour l'instant, j'en suis à la saison... Euh, début de saison 3, donc j'ai vu cet épisode où il est avec euh, Bosque et où il chasse, euh, où il chasse Mass Windu, euh, donc il est gamin. Tu sens qu'il a un mauvais fond il veut absolu... enfin, tu sens qu'il veut se venger de Mass Windu, mais en même temps, il n'exécute pas euh, les clones troopers oui, a... et tout ça. Il a un honneur. Ouais, a... A un... Je ne sais pas oh, s'il si a, a un code. honneur, mais en tout cas, il, il, a un, il, a, il, a, il a une petite retenue qui est, qui est celle d'un enfant, puisque là où j'en suis pour l'instant, c'est un gosse. Et euh, en tout cas, euh, il y a, a, a peut-être quelque chose à récupérer. Et moi, je suis persuadé que les réalisateurs de Mandalorian ne vont pas euh, s'engager dans une voie... Euh, de rédemption, mais vont pas non plus s'engager dans une voie euh, du côté obscur pour lui, quoi. Surtout que la, la, la rumeur dit qu'il va y avoir une série Boba Fett maintenant. Mmh. Ouais, je sais pas. Mais on verra, hein, on ouais, verra. Il y a beaucoup de rumeurs sur plein de séries qui doivent. Ouais. Mmh, mmh. Bon, en tout cas, les... cet épisode a été, comme disait Toto, cet épisode a été chargé en canonisation de pas mal de choses, effectivement. Le, le retour de Boba Fett, donc, qui n'est pas mort. Puisqu'on euh, puisqu on le sait maintenant, le, la chute de la barge de Jabba a, a, a fini par tuer le sarlac euh, Donc là, euh, moi, tu vois, je suis déjà un peu plus en accord avec une, une proposition comme ça. Hein. Ouais, ça, ça, ça, ça, te, ça te convient comme, euh, bah, un comme peu, concept Un peu plus, ouais. ouais. <rire> C'est dans celui-là. C'est ouais, dans celui-là. C'est dans celui-là. Celui Il faut tu le lire. As, hein. <rire> tu les as, as, as, as dévorés les deux, toi. Ça y est Il y en, a trois. Ouais, ben, en dix jours, j'ai bouffé les deux premiers. Ouais. Et là, je suis en train de finir le troisième, ouais, ça se lit très très bien. D'accord. Le, le premier est un peu en dessous, je trouve. Ouais, c'est la mise en place, en fait. Ouais. Mais par contre, ça se lit très très bien et c'est vachement bien fait, quoi. C'est très sympa à lire. Okay. Effectivement, la planète Titan est, est canonisée. On a l'histoire de Django qui est canonisée du fait que Django était un orphelin et euh, qui a été adopté par les Mando, d'où euh, la possession de son âme. Parce que ça a été un long débat, est-ce que Django fait est Mandalorien ou pas euh... Euh, sur le principe, il ne l'était pas. Hein. C'était juste un mercenaire qui avait une armure mandalorienne. Euh, donc là, il y a eu plein de, plein de choses de fait. Les Dark Troopers, bah, moi, je m'attendais à ce que ce soit des clones qu'on mettait dans des armures perfectionnées. Bah, non, ce sont des droïdes. Ça y est, on est fixé. Et euh, non, voilà, il ouais, y a plein. Et ah, puis la, la 5G de Jedi, euh, j'ai trouvé la scène très belle. Moi, j'aimais beaucoup le, beaucoup le <rire> gros goût sur son rocher avec l'aura bleue. Hein. Et puis là tout à coup aussi vers la fin, tu Moff Gideon là qui parle donc, euh, au petit et qui lui dit euh, tu oh. te rappelles de ce sabre. Il a une histoire entre deux avec ouais. le sabre. Je te rappelle ouais. de ça, Et ouais. Ouais. Il ressort le sabre noir, ouais, effectivement. Ouais. Est-ce que va avoir... Euh, est-ce que oui, le, la personne qui tenait le sabre noir a attaqué aussi le, le temple Jedi au moment où Anakin a, les a tous explosés, ouais, peut-être Ou ouais, est-ce que à ça s'est passé après, ouais. mm -mm. Mm -mm. Ce qu'on disait la dernière fois, là, ils ont lancé plein de, plein de pistes. Il y a plein de choses à explorer maintenant avec tout ce qu'ils nous, qu nous ont mis sur la table. Alors déjà, ils en avaient mis beaucoup euh, la semaine dernière. On avait même soulevé la problématique qu'ils en avaient peut-être mis de trop. Euh, là, ils réitèrent. Euh... Bon là on voit bien l'Architense, hein. il n'y a, y a, y a, y a plus trop de doutes Dans la version française euh, Boba Fett quand il poursuit euh, l'Architense qui essaie de le récupérer Il dit euh, je vois, euh, je vois euh, le vaisseau, euh, il utilise un terme comme si c'était un SSD quoi. C'est à dire qu'il parle d'un Architense comme si c'était un SSD Je ne sais pas s'il le fait en VO parce que je n'ai pas encore eu le temps de le voir en VO en VO il Alors dit, dit l'Empire euh... euh... est de retour en fait. Ouais l il dit l'Empire est de retour mais il dit euh, Ah je vois euh, le vaisseau mère de, de l'Empire quoi. Vraiment, euh, a... je pense qu'il y a un problème de traduction. Parce que si un Arquitaine, ouais, c'est ouais, un vaisseau-mère de l'Empire, euh, on, on est mal. quoi. <rire> sur Armada, c'est grand comme ça, hein, un <rire> donc... L'Empire a réduit, hein, comme neige au soleil. Ah donc, ouais, ouais, non mais là, c'est plus réduit, si tu veux. Ils sont embarqués, quoi. Hein. Euh, ouais, L'Arquitaine, c'est une sûr. barque. Hein. Donc, euh, <rire> donc, ouais, mais ça, c'est une anecdote. Ouais, moi, j'ai bon, rien à dire sur cet épisode. J'ai trouvé ça splendide. Il y a quelques petits soucis, le petit caillou qui roule. Et puis, et puis les Dark Troopers que... J'aime ai, pas trop le casque des Dark Troopers, une fois de plus, je trouve qu'on a peut-être un peu trop transposé euh, le, le, les, BD, euh, les BD à la, à la série. C'est le seul reproche que je pourrais faire, c'est que je trouve qu'on fait trop de transposition, en fait, dans cette série. On prend trop le truc sans le remanier, sans le retravailler pour, euh, pour le live. Euh, mais euh, sinon, euh, je suis complètement d'accord avec, avec vous trois. Quoi. On est sur un truc qui est... Euh, je suis d'accord avec Toto. Les 33 minutes, on ne on, on comprend pas. Euh, c'est à la fois... Euh, enfin, je veux dire, on ne comprend pas. On ne les sent pas. C'est-à-dire qu'on a ces cours et c'est juste assez court pour être dense. Parce en fait, c'est hyper dense. Et on n'a pas le, le sentiment d'avoir... Euh, Trop attendu, puis on n'a pas l le sentiment que l'épisode est trop court en même temps. Il se passe tellement de choses qu'on a l'impression que l'épisode a duré une heure alors qu'en fait il a duré que 33 minutes, mais ce n'est pas un déplaisir, c'est pas euh, j'ai l'impression que ça a été long parce que je me suis fait chier. Non, c'est j'ai pas le sentiment que ça a duré 33 minutes tellement c'était dense. Et tu vois, Kevin reprochait et a raison qu'effectivement on craignait plus rien pour les personnages. Là, on a le Mando qui, qui semble désemparé quand même sur mmh. plusieurs situations, il ne sait pas trop comment réagir. Mmh. On a le gros goût qui se fait enlever alors qu'on aurait pu imaginer que ça se fasse en fin de, sa en fin de saison. On a le Razor Crest qui explose alors qu'on ne s'attendait pas. Donc ouais, il a eu, euh, en plus de, de, toi, du rythme... Toi, de tu fais, il... toi, tu fais comme les fans de Star Wars, tu places les vaisseaux au même niveau que les personnages. Bah <rire> ouais, bah, attends, le, le slide, pareil. Oui, bien sûr, le Faucon, ce sont des personnages euh, en eux-mêmes. Donc le Razor Crest c'est tellement emblématique. Ouais. Ouais, bah, enfin moi le Razor Crest je l'ai jamais trouvé beau mais, euh, ah, moi, mais effectivement le vaisseau du héros qui, qui explose comme ça, bon <rire> personne s'y attendait je pense ah, ah, ah. Si j'ai un reproche à faire c'est qu'on continue dans l'humiliation totale des Stormtroopers ah, ouais. qui euh, on, on dirait des... c'est une tactique de sergent américain là. Euh, Allez <rire> les gars, on, on débarque en plein découvert Ouais. En face, il y, y a une chasseuse de primes qui fait des, des triomphes euh, et des avantages euh, <rire> par poignée. Ouais, mais justement, alors moi je suis pas d'accord avec toi. Euh, J'ai trouvé que cette fois-ci c'était beaucoup plus cohérent et euh, ça fait très partie de Star Wars Légion, justement. Je me permets de le dire puisque on a notre Toto national qui est là. Tu, tu les sens les pions de suppression là, Toto mmh. Hein Parce que en fait, euh, c'est des pions de suppression que les mecs se prennent quoi. Ils, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Cinq fois. Bon, On se casse quoi, tu vois. Il y a un ouais, moment le, le sergent est mort, c'est bon, on se barre. <rire> c'est ça, le <rire> sergent est mort. On fait un jet, on fait un jet. Non, ça marche plus. On se casse. Non, non, moi je trouve ça co cohérent. Enfin, ils tu... sont ridicules. Ils jouent sur la masse, mais tu, tu débarques pas comme ça en plein découvert alors que tout le monde est mais sur si... les hauteurs planqué derrière des mais roches. Si t'as fait... pas le choix, t'as pas le choix. Tu peux pas poser ton vaisseau sur les hauteurs. C'est dit au début du, de, de l'épisode. Les, ouais. les mecs qui débarquent avec ouais, deux barges et, euh, et... sorti... ouais, de débarquement, c'est Omaha Beach. Qu'est-ce que tu veux C'est Omaha Beach quoi. C'est les mecs qui débarquent avec deux barges. Ils en sortent, ouais. Depuis Omaha Beach, ils ont pas évolué. Ben... Non, mais... Après, je, suis, je suis quand même un peu d'accord aussi avec Nico. Malheureusement, il, je pense qu'il faut oublier l'espèce le, de, de respect euh, sur l'Empire où les mecs touchaient un peu leurs billes. Et puis voilà, maintenant, ils, sont, ils vont se faire buter par grappe de douce. Mais est-ce Après, est... en même temps, je, suis, je me dis qu'en termes d'explication, de, euh, il faut aussi montrer que, que Bob a fait et sa copine touchent leur caramel mm. et défonce eux aussi. Est-ce qu'on n'est pas biaisé par, euh, par une simple phrase d'Obi-Wan Kenobi dans euh, l'épisode 4 où il dit, c'est les troupes de la mort, c'est les troupes de choc, c'est pas des Jawa, on voit que c'est des tirs précis, on voit que c'est des troupes entraînées. Ça vient de là, le fantasme de la troupe de choc vient de cette pauvre phrase d'Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4, qui depuis n'est jamais, je vais te donner la parole, qui depuis n'est jamais reprise, et après on nous dit, c'est la base, c'est le soldat de base. Le soldat de base, on l'a vu dans Solo. Ouais. Ouais, enfin, pareil, dans, dans les films, donc dans les 4-5-6, même si les Stormtroopers se faisaient buter par les héros, c'est logique. Hein, mais, mmh. mais disons que tu avais toujours des scènes régulières qui montraient eh ben, dans l'épisode 4, quand ils rentrent dans la tentative, ils gagnent, tu vois. Dans l'Empire contre-attaque, euh, l'attaque Ils de prennent eux, la base. Voilà, ils prennent la base. Euh, dans la baston contre les Ewok, les Ewok, t'arrêtes pas d'en voir, tu vois, ils se font buter. Ben, Là, le problème, c'est que le curseur, je trouve qu'il est un peu trop. Euh... Mando, il tire, et limite, avec un seul shoot, il en bute quatre. Enfin, tu vois, tu à... as l'effet, cette image. Bon, après, ce n'est pas... pas grave, mais, mais voilà, tu avais un... un petit curseur qui était quand même plus bas dans les films où pas... les mecs se faisaient pas buter par grappe de 40 en... en un seul plan. Quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un moment, il y a vague, revague, survague. Mmh. Et tu te dis, ouais, c'est bon, il y a un moment, ils vont être acculés, ça ne va, va plus passer, quoi. Encore un mot qui compte triple. Euh, euh, ça, ça ça va plus passer et euh, ça se vérifie parce qu'à un moment, ils s'arrêtent, tu vois, ils sont à la limite, on va se rendre. Moi, ça, ça m'a suffi, si tu veux. Ça m'a suffi pour faire comprendre que, ben, euh, comme le... Finalement, finalement les Stormtroopers, c'est des chasseurs taille Enfin, je, je vois pas... En fait, je suis le premier à être critique là-dessus, hein, Donc, euh, je vais, je vais, je vais m'auto-bâcher... Euh, mais euh, euh, finalement, euh, on accepte que les chasseurs taille explosent dans l'espace toutes les demi-secondes dans une bataille. Enfin, dans une bataille, des, des chasseurs taille, ils il en pètent des centaines, quoi. Tout le temps. C'est des, des, des pop-corn, les mecs, quoi. Et les Storms, c'est pareil. <rire> et en fait, l'idée, c'est que ben, c'est par vague. Pas mal et là, et là, et là, sur ce coup-là, euh, les Storms, ils arrivent par vague, et il y a un moment, il euh, y a un oui, c'est jeu... l'armée américaine, il joue la masse. Se... Ouais, ça ils ça arrivent, joue... Euh... Ouais, du coup, c'est l'armée soviétique. Euh, ça se joue à ça, quoi. Ça se joue à ça que, que ça ne se retourne pas. Et là où je fais le, le, le pendant avec Star Wars Légion, c'est qu'en face, on a des personnages titres, et euh, ben, euh, il faut quand même un, deux, trois... Euh, trois euh, bons euh, personnages titres pour pouvoir, euh, pouvoir se sortir d'affaires, moi ça me paraît cohérent. J'ai beaucoup aimé euh, tous les artifices de Boba où on voit même les genouillères qui tirent des petits missiles. Oh. Hein c'était top ça. Hein ouais ça c'était top. Ouais. Moi je, je veux top, ça hein, dans les salut. jeux. Ah, non. Il nous faut Il les euh... nouvelles cartes comme com de Boba parce qu'aujourd'hui elles sont vraiment pourries. Hein. <rire> <rire> Il va falloir les mettre à jour ouais. Ouais, j'avais un. Ah, pas avoir un... <rire> un mortier aussi, non On va pas avoir une nouvelle. Ouais, ouais, C'est mais... ce que j'allais dire ouais. il, y a, il y a des mortiers uh, Stormtroopers là, Qui ont l'air bien sympa. Ouais euh... les mortiers ouais, étaient, étaient sympas Alors moi j'ai regretté de pas avoir de pas avoir Le, le, le, le lance-missile qu'on a dans, dans Légion Je trouvais que c'était un peu cheap le coup du mortier Mais euh... Par contre les barges elles ressemblent beaucoup à celles Qu'on voit dans l'épisode euh, Du premier ordre, du oui, premier ordre. dire que... Là, il glisse un petit clin d'œil, ouais, ou côté look. Il faut s'attendre de toute façon à ce qu'on nous amène gentiment sur la création du premier ordre. Il faut espérer en même temps. Il reste 25 ans, mais il faut espérer quand même qu'il le mette, Ouais, Judéon, c'est un Erzatz de premier ordre, de toute façon, c'est le prémisse, quoi. C'est l'embryon du truc, quoi. Et son projet, ça va déraper là-dessus, c'est clair. Parce que pareil, si on veut faire un, une liaison avec l'univers le, avec le, étendu, là, se met en place le plan qui s'appelle la Contingence, où effectivement, une partie des troupes de l'Empire sont réfugiées dans les régions inconnues, où il y a peut-être trône et est en train de constituer ce qui sera plus tard le premier ordre. Alors, moi, je n'ai rien compris à ce que tu as dit. Vas-y, raconte tout, parce que moi, je n'ai pas, le, le, le, le, pas lu les livres que Luc a pris et qu'il a brûlés dans son arbre, là, donc euh, explique-moi tout. <rire> En fait, dans l'histoire, l'Empereur euh, considère que personne ne peut lui survivre. Si l'Empire n'a pas réussi à, à, à vaincre, il ne mérite plus d'exister. D'où euh, l'opération Cendre, dont on a entendu parler dans Battlefront 2. Et il envoie une partie, de, ses, euh, une partie de, ses, de sa force dans les régions inconnues pour euh, bah, faire euh, renaître un nouvel Empire. Premier ordre en l'occurrence, et euh, ça, ça, ce plan-là s'appelle la contingence. Il, il, il, Qu'une partie de ces grands officiers le savent, donc il y a une partie de l'empire qui part quand euh, à, la, à la chute de l'empereur, a une partie de l'empire qui reste pour faire l'opération cendre, et une autre partie qui part dans les régions inconnues et on n'en entend plus parler. Et donc on pourrait imaginer, donc, a... on pourrait imaginer que Gideon est en train d'appliquer un de ces plans-là. Si gidéon est aux ordres de Throne. Il faut fort à parier que, que Throne fasse partie du plan de la contingence. Euh, voilà. après, Mais bon, euh, on spécule. Hein. Ils vont aussi sans doute faire un petit côté euh, clonage avec le, le baby ou des trucs comme ça. Parce que je rappelle enfin, dans, fait... Rebelles, enfin dans, dans Clone noir, il y avait déjà un épisode, enfin même tout un arc, où euh, Palpatine il recherchait des, des gamins euh, doués, de, doués de la force. Hum. Mm. Parce que là on voit clairement qu'ils font un, qu un, qu un lien avec le, les, les bouquins, hein. Enfin, c'est clair, hein. toutes les références à Riposte justement sont, sont ajoutées dans la série, donc c'est dans Riposte qu'on nous explique la, la contingence et puis dans d'autres ouvrages, mais... donc voilà c'est le, le plan de l'empereur pour faire renaître quelque chose ailleurs. D'accord, donc euh, cet après-midi je, euh, je vais à Paris et je vais acheter Riposte 2 hein, et 3 parce que quand je vois les yeux euh, pétillants euh, de Toto et, euh, et, euh, et que je, je suis encore en train de me rendre compte que je passe à côté de certaines choses donc euh, j'avais euh, j'avais acheté Sloan et, euh, et je vais aller chercher Riposte cet après-midi parce que <rire> sinon je ne vais plus pouvoir suivre les débats ce, que je, ce, que, ce, qui, ce qui pour moi est un reproche, hein, j'ai voilà, du mal à, à devoir... Ouais, Kevin est, est d'accord avec est... moi hein, mais, euh, mais, bon. Ceux après, qui n'ont je... pas lu perdent de la saveur de tout ça c'est sûr, c'est dommage. Mmh, mmh, mmh. Enfin, enfin as, as des résumés sur internet, hein. De quoi, Toto Tu as des résumés sur internet, moi, c'est ce que j'avais lu quand... En fait, ouais, je, je fais une petite parenthèse, mais euh, quand, quand Disney a racheté Lucas Film, Lucas, euh, les... enfin, Lucas... bref, Star Wars, euh, ils, ont, ils ont jeté à la poubelle tous les livres de l'univers étendu. Ouais, et moi, quoi. ça m'a complètement coupé, et j'ai pu racheter un livre depuis, tu vois. je me suis dit, c'est bon, ils font chier, quoi. Et... Euh, et l'épisode 789 m'a renforcé dans l'idée que je ne voulais pas reprendre des, des livres euh, sur ça. Et puis là, avec ce qui s'est passé sur Battlefront, ce qui se passe avec Mandalorian, ça m'a donné envie de creuser un peu. Et, euh, et du coup, bah, j'ai ai, ai lu des résumés sur Internet, si tu veux. Et là, j'avais envie de creuser un peu plus, du coup, j'ai pris les trois bouquins. D'accord. Après, après euh, même si... Euh, comment dire L'important surtout, c'est que dans les séries, s'ils si t'expliquent un minimum... C'est pas trop grave que t'as pas lu les bouquins, tu vois. Ouais, ouais. Bah, oui, bah, et voilà, puis on spécule, pour l'instant ils ont pas parlé voilà. de ça, oui. C'est ça l'important. C'est un peu l'erreur, je trouve, qu'ils avaient fait pour Asoka, qu'ils ont pas fait pour Baba Fett. Donc mmh. s'ils amènent euh, intelligemment euh, le retour de l'Empire et tout, que t'as pas lu les bouquins, c'est pas trop grave. Tu mais tu bah, t'as oui, passé un coup de fil à Filoni, toi, ou, ou peut-être il a ouais, maté notre vidéo? En... vidéo je voulais vous le dire, en fait, j'ai ouais. un téléphone rouge où je vous dis, c'est bon bah non, tu te mets sur une pierre et puis tu, tu te concentres. Quoi. Wow. <rire> hey, il a les mains comme ça, hein, ouais, ouais, il a les mains comme ça. Non, mais ça alors... moi J'ai un truc à dire sur ça, là. Ouais vas-y. Parce que justement, <rire> je voulais qu'on aborde le sujet. Vas-y. Ouais Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec le côté euh, high fantasy euh, de la force. Ah, c'est quoi, pour high, moi, la, high la... fantasy pas bah, En gros, pour moi, la force, c'était des trucs vachement discrets. Tu sais, Obi-Wan qui fait, euh, qui fait ses, ses passes de main devant les, les Stormtroopers. La force, c'est des trucs un peu invisibles. À part pour le côté obscur où c'est un peu plus... Euh démonstratif avec les éclairs de force mais pour moi la force c'est vraiment un truc euh, un peu spirituel et c'est c'est c'est c'est très fin et euh, bah Defiluni et Favreau, là ce qu'ils ont fait dans Connois ils ont fait vraiment de la force un truc euh, euh, fantasy tu vois au sens un peu pas euh, bah, Seigneur ouais. des Anneaux mais Magique. Là, Magique. magie vraiment magie ouais c'est ça le terme magie et je suis pas vraiment à l'aise avec ça et et on l'a vu là dans le sur le caillou euh, Skype là le, le tube le tube de lumière, ouais, ouais, ça ouais. Tu, moi je suis, pas, je suis pas vraiment à l'aise avec ces, ces trucs magiques comme ça. D'accord, je suis un peu d'accord avec toi. Euh, effectivement, J'aime le côté subtil. Après, faut pas oublier que euh, Lucas avait dit quand il a sorti 1, 2, 3. Euh, la promesse de Lucas, c'était de dire Vous n'avez jamais vu de Jedi, vous allez voir ce que c'est qu'un Jedi dans l'un, deux, trois. Bon, alors après, est-ce que c'est un rapport Mais là, pour oui, pour la force, je suis d'accord avec toi, c'est un peu euh, c'est un peu, euh, ouais, c'est un peu, on sait faire des lumières, c'est un peu, on sait faire des lumières, on en fait quoi. Donc euh, voilà. Euh, ce passage dans son tuyau là euh, de télécommunication, ce n'est pas que un appel de télécommunication. Je le dis parce qu'après, on va avoir plein de commentaires sous la vidéo où elle n'avait rien compris. Euh, c'est aussi un instant de révélation. Et euh, c'est un instant où, normalement, euh, Gros euh, doit euh, trouver euh, sa place et sa destinée. Et on, par contre, on sent bien la différence de, de l'avant et de l'après, mmh. puisque une fois qu'il est passé dans ce tuyau... Même dans son regard, les choses changent. Hein. Euh, quand on le retrouve dans le vaisseau, dans l'Architens en prison, et qu'il fait du squash avec euh, deux, euh, deux Stormtroopers, euh, ou du Bill boquet ce que vous voulez, euh, dans ses yeux, avant qu'il tombe dans les pommes de fatigue, il y a une espèce, pas de haine, mais d'aplomb, et de certitude de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de se débarrasser des mecs du, du genre « Tiens-toi, dégage, tiens-toi, dégage », qu'on n'avait jamais vu dans son regard. Le, Il est éveillé, ouais. Le personnage a bougé, le personnage a évolué. Euh, euh, pied de nez à Kevin. <rire> Ça va devenir Et ouais, t'as appelé. <rire> t'as appelé. Faites-en quelque chose, le mec, putain. Oh. Voilà. Et. Et donc voilà, ce, ce, ce tube de lumière n'est pas qu'un appel WhatsApp, comme on dit, mais c'est aussi une révélation et une, une, une transcendance du personnage. On va voir ce qu'il va devenir, mais à mon avis, ça va enfin devenir quelque chose d'intéressant. Et là, je passe la parole à Nico. Asoka l'avait dit, euh, il faut l'amener sur Titan, qui est un peu la source de, de l'Ordre Jedi, pour voir s'il s'ouvre ou pas à la force. Donc, et en fait, c'est ce qui s'est passé, il s'est ouvert à la force. C'est quelque chose qu'il contenait jusqu'à maintenant par... Euh, par euh, instinct de survie, là, ça l'a poussé à s'ouvrir complètement à la force. D'où euh, ce changement. Et c'est vachement intéressant, parce que l'épisode, il commence à euh, « vas-y, prends la bouboule ouais. », euh, et termine par euh, « vas-y, je vais te faire danser deux Stormtroopers euh, en les éclatant ouais. euh, sur, euh, sur la paroi euh, ». Donc, on passe de la bouboule au double Stormtrooper euh, euh, Smash. Euh, je pense que là euh, aussi, il y a un grand signal. Euh, cet épisode, c'est euh, l'épisode de la transcendance de, de, de, de bébé Yoda en euh, le futur Grogu. Euh, même si quand il va grandir, son nom sera sera encore plus ridicule. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'était pas le, le but initial, c'était pas envoyer un, un WhatsApp dans, dans la galaxie, c'était vraiment savoir s'il allait s'ouvrir la force ou pas. Et ah là. Ouais. Et là, un Jedi recevra l'appel, reste à savoir quel Jedi. Alors, allez, c'est parti, on se lâche, <rire> on fait nos langues de pute, quel Jedi va répondre à l'appel. Toto, vas-y, ton tir c'est des Jedi qui vont répondre à l'appel. Luke Skywalker, j'en ouais. suis sûr. Ouais, ouais, ouais j'en suis sûr. Ouais, moi je commence à... Ouais. J's... Moi je suis d'accord avec lui. Je suis sûr qu'on va voir Luke. Ça serait... Euh... un... comment ça s'appelle hein ça, ça, à mon avis, ils vont le faire. Vous avez, ouais, vu, vous, avez, vous avez vu le post que je vous ai partagé Ouais. Ah, il y en a un qui suit avec... de notre... Moi, je m'en rappelle plus. Me avec l'acteur ah, oui, qui ressemble mmh. à, ah. à Luc jeune, un ah, hein. ah, ouais, ouais. enfin, Marc Hamill jeune. Mmh. Moi, je pense qu'on va avoir Luc. Oui, c'est Sébastien Chaud. Ouais. Il me semble que ouais, c'est ça, hein, Nico, Sébastien Chaud. Je me rappelle plus son nom, mais euh, je vois sa bobine. Ouais. Soldat de l'hiver. Oui, c'est ça. C'est celui qui joue le soldat de ouais, l'Israël. Oui, c'est ça, ouais, c'est lui. Kevin est cool, ouais, parce Il parce qu'il est dans Marvel. Enfin, il, oui, il est dans l'équipe. Euh... Bah, il est dans l'équipe Disney, ouais, il est, il est signé Disney. Toi, Kevin, ton, ton tier C, enfin, euh, si tu en veux en dire qu'un comme Toto, il n'y a pas de problème. Hein. Euh. Bah, disons que. Bah, Mark Hamill, c'est mort, il est trop vieux. Donc, soit <rire> il rajeunissent, soit ouais, ils prennent un autre acteur. Bah, tu sais, ils peuvent le filmer et puis le rajeunir. On a quand même eu euh, Tarkin hein, euh, dans Rogue One. Hein. Et, et Leia Hum, qui était mort, accessoirement. Il n'y bon, oui. <rire> a même plus besoin d'être là si tu veux pour. Euh, c'est mettre hein, des acteurs morts. Quand même. Le, le problème, c'est qu'on touche toujours quand même et, et ça, on pourra en parler. Euh, au budget de la série, c'est une série, mec. Hein. Et ça, ça coûte cher à faire. De rajeunir un, un perso bah, Je pense, que ça doit coûter une blinde quand même. Ça doit ouais, coûter alors, moins. Alors je... quel Jedi, Kevin bah, je me dis peut-être pourquoi pas le Jedi qu'on qu fait dans Fallen Order là. Calcestis. Ouais, voilà. Peut-être. Mmh. Sinon, il en reste plus beaucoup. Taleya, mais euh, l'actrice est, est décédée, donc euh, c'est pareil. Il reste... Ou là aussi, le petit jeune euh, euh, qu'on voit dans Rebelle, euh, Ezra. Ezra Bridger. Voilà. Alors, on va pas tout dire, parce qu'on va, on va, va en laisser à l'encyclopédiste. Parce euh... que lui, si je lui propose un tir tu vois, il va m'en sortir 8. <rire> mon capitaine qui, qui, qui pourrait bien euh, apparaître euh, selon toi alors Calcestis c'était envisageable mais j'y crois pas trop parce que Calcestis il, il, il agit plutôt euh, dans la période impériale donc euh, post épisode 4 mais euh, on verra euh, moi je pensais Alors ça ce ça, ça serait du fan service de, de Dingo je pensais à Queen Vos ah oui <rire> Parce que Queen ben, bah, on n'a pas de nouvelles. Et euh, il est fort probable qu'il ait survécu euh, à la purge. Et alors de 66. Et puis Donc, ça serait euh, putain badass. Euh, moi, il me sort Queen <rire> Voss euh, Tout dur. Je, je serais serai content, voilà. <rire> et, euh, et je cite, Alors, je pourrais en citer 5, mais je vais rester à 3. Je t'en laisse, euh, Pierre. Et euh, je t'en laisse un en particulier. Celui que j'aime Ouais. Comme, okay. on est, euh, comme on est euh, quand même dans le, dans le produit Filoni, je serais pas étonné qu'à la dernière minute du dernier épisode, il, on voit Ezra Bridger arriver. Ezra Bridger plus vieux du coup. Mmh, mmh. Alors moi, je suis comme Toto. Je, je, je, je planche sur, euh, sur Luke Skywalker parce que je, le redis, je redis ce que j'ai dit la semaine dernière. Euh, Marc Hamill euh, est de nouveau bankable. Euh, Marc Hamill a, a pensé ses plaies par rapport à Star Wars et même s'il si, euh, a dit qu'on ne l'y verrait plus c'est aussi quelqu'un qui fait des effets d'annonce et si on lui dit « Viens, euh, on, te, on te rajeunit, tu vas, tu vas prendre ton rôle » Ouais, déjà du fric, même si je pense que là maintenant, avec son retour, il n'a plus vraiment besoin, parce que je te dis, aux états unis il fait beaucoup de pubs, et puis euh, il a joué dans des séries et tout le tintouin, donc il est de nouveau Bankable. Euh, et puis, ben voilà, je vais, je, vais, je vais dire une grosse connerie, une connerie plus grosse que moi, mais pas forcément. Mais pas forcément. Il y a un autre acteur qui est signé Marvel euh, à chez Disney qui est normalement mort, mais on a bien compris que dans, dans, dans Star Wars, on pouvait être mort, mais mais n'aime pas l'être. <rire> en tout cas, il est mort, il a disparu, et on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est Mass Windu, les amis. Et Mass Windu, il aurait le bon âge, l'acteur aurait le bon âge pour, euh, pour revenir, puisque ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'il a, qu a joué le rôle de Mass. Et donc, lui, il suffirait de le vieillir un minimum, voire de le déniaper un minimum. C'est un personnage, on, on ne sait pas ce qu'il est devenu et il est bankable, et il est signé Disney avec Marvel, et on pourrait le sortir du chapeau. Et il me semble qu'il a dit qu'il rejouerait volontiers dans Star Wars. Bah, après aussi, est-ce que ça serait bien ah. Alors attends, on n'était pas là. <rire> ça dépend comment c'est fait. Je regarde Boba Fett, ça a été réussi. Mais Swindou, on l'entend à la fin de l'épisode 9 ou pas Il fait partie des Jedi qu'on entend mmh. Parce qu'on entendait Ezra, Widger, Ezra Bridger. Oui, Kanan Jarrus. On entendait Ahsoka. On va... n'entend pas Ezra, on entend Kanan. Ah, c'est Kanan. T'es sûr Ouais. Non, non je suis mais pas ça, c'est pas un problème, pas de... parce qu'ils ouais. peuvent réapparaître dans Mandalorian et puis mourir, mourir après. Oui, puis ouais, c'est ouais. des Jedi morts hein, qui, qui parlent. Alors sinon, j'avais une autre théorie aussi. Euh, une dernière théorie. Euh, pourquoi pas Yoda A-t-on besoin d'être une entité <rire> physique et corporelle pour répondre à cet appel Yoda est présent dans les épisodes euh, qui suivent. Euh, finalement, pourquoi est-ce qu'on cherche forcément un Jedi euh, matériel Pourquoi ça ne serait pas un Jedi immatériel qui répond à l'appel eh ben Alors là, je vais pousser le délire encore plus loin. Anakin Skywalker. Qui -Gun. Qui -Gun. Ana Anakin, ah, Anakin. Oh. Ah Skywalker. Ouais. Surtout que Hayden Christensen a dit qu'il était aussi ok pour rejouer. Alors là... Euh... <rire> et là, on fait tous une toto. <rire> si on accepte les fantômes de la force, tout est possible. Ouais. Si on accepte Mais... les fantômes de la force, Yoda, Yoda et Anakin sont les sont les postulants numéro 1. Mais bon, là, un. Mais voilà, on va on va, la... on va laisser euh, les commentaires agir après. Bah ouais. la... Défoncez-vous, défoncez-vous. <rire> tu voulais <rire> ça dire ça quelque régalement. chose, euh, Kevin, par rapport à ce que tu disais sur Quelan Vos. Moi, je vois un acteur qui serait vraiment bien pour lui, Jason Mamoa. Oh. <rire> On oh, la bête. Ah, ça bah, serait génial. Avec des dreadlocks ouais. et ces ouais. tatouages jaunes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'adore ce, ce Jedi. Mais bon. ouais, moi aussi, ouais, c'est un de mes personnages préférés. Kevin, tu voulais dire que tu voulais réagir à quelque chose euh, non, euh, bon, Pour les... les fantômes de la force, je pense pas qu'ils t'apprêtent ce délire parce que. <rire> Disons que les Jedi, ceux qui sont en, en fantôme de la force, enfin, ils sont plus en rapport avec notre monde. Enfin, tu vois, ils. Ils sont là de temps en temps, mais ils, ils évoluent plus. Quoi. Mm -hmm. Donc, je pense pas. Euh... Sinon, ça n'aurait pas de sens avec euh, ce qui se passe dans le 789 où euh, le dernier rempart, c'est quoi. Mm. Ouais, Donc mais là, il s'agit fait... de répondre à un appel et d'orienter un, un, un, jeune, un, jeune, un jeune machin vert. Le... Non, il il faut... juste... là, le but, c'est de trouver quelqu'un qui va le former. Hein. Voilà. Et moi, je. On va voir. Et qui est-ce qui monte une école C'est Luc. Vrai. Mais bon, on verra, on verra. Euh, la spéculation est ouverte. Il <rire> <rire> reste deux épisodes. Voilà. Ouais, non, mais moi je pense que Ezra. Ezra. va débouler. Pour moi, c'est ah, je... soit Luke, soit Mass Windu. Euh... Ezra, c'est le bébé de Favreau et Philonie. Bah, hein. euh... ouais, ouais. ouais, je pense que ça. Moi, je sens bien. Ils, ils passent leur temps à faire des, des clins d'œil avec ce qu'ils ont fait avant, euh, que ce soit Rebels ou Clone Wars. Donc, euh, ça a un sens. Ah, Il ne faut... faut pas oublier la, la dernière scène de Rebels. Hein. Pour ceux qui ne mm -hmm. l'ont pas vu, on ne le dira pas. Mais bon, pour ceux qui l'ont vu. Ouais. Hmm. Ah, non, parce mais... que je sens que le Mandalorien c'est un peu la suite de Rebels que vous voulez filonner alors il, ouais, faudrait ouais, pas, ouais. il faudrait pas ce serait dommage finalement que la série se transforme en euh, hey, euh, moi j'ai fait de l'anime euh, et euh, maintenant qu'on m'a donné les clés du camion euh, je vais euh, je vais balancer euh, tout ce que j'ai à balancer pour canoniser tous mes personnages quoi. ça je trouverais ça vraiment, euh, vraiment dommage le, le truc c'est que le problème c'est que il a créé tous ses persos pour un peu se décaler et se démarquer de Georges Lucas qu'il avait fait donc, euh, pour moi, il va continuer à faire ses persos qu'il avait construits et piocher de temps en temps dans l'univers étendu qui est maintenant euh, légende et essayer de prendre le meilleur, quoi. Mm. Ce qu'il a fait avec Thrones, ce qu'il a fait un peu avec les Dark Troopers, tu vois. Il chape un peu à droite et à gauche et il fait son mix et il balance ce qu'il lui considère le mieux, quoi. Tant qu'il le fait bien. Voilà, je, je pense pas que... Ouais, il va, il va changer, c'est pour ça. Ouais, moi, je parie plus sur un Ezra qui va revenir, est-ce que vous voyez autre chose à dire avant qu'on conclue Puisqu'on approche des 40 minutes et qu'on a dit qu'on ne dépasserait pas trop non plus pour pas que les gens se suicident à nous écouter trop longtemps. <rire> euh, si, à la fin, il y a la belle et, et, et, et plantureuse Karadrune qui, qui, qui réapparaît. Moi, je suis content parce que je, je trouve qu'il fallait qu'elle fasse partie de la team. Euh, son, euh, son ami euh, euh, Mayway, Mayway Field, c'est ça euh, Mayweather, Mayweather euh, n'est pas présent donc il ne fera pas partie de la team trop vieux, papy peut-être donc on est <rire> sur une team euh, Boba Fett, Karadrune, Fennec qui je rappelle est un petit euh, loup euh, du désert euh, marocain euh, et puis donc le, le, le, le gars là, le pistolero est-ce que ça servait à quelque chose d'aller de, de, de, euh, pêcher ce perso là c'est encore plus de finesse dans cette équipe de choc. Hein. Ouais, <rire> il, était si canon, il était si canon que ça, ce mec. Il, a, il vous a tant fait rêver que ça Non. non. non l'épisode alors... euh, qui a été introduit par ce perso vous est pas rêvé. Enfin, pas ouais. moi, mais... Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu un, un lien avec lui et l'Empire. Par contre, j'ai pas de souvenir. là C'est un ancien euh... impérial. C'est un ancien impérial. Ouais, ouais, il s'est introduit comme ça. Ouais. Mmh, mmh. C'est un ancien impérial. Ce qu'ils disent à la fin de l'épisode, c'est qu'on a besoin de lui pour retrouver Jidon. Donc, il sera de l'empire. Il sera peut-être même, euh, peut même pas dans la team, on ne sait pas. Qu Moi, je, re juste de je regrette qu'il n'y ait, qu ait pas un extraterrestre dans la team, il n'y a que des humains. Mmh. Mmh. Ouais, vrai. Allez, comme d'habitude, Top Flop, épisode, euh, épisode 13, 14, 14, je ne sais plus. Chapitre 14. 14. Top Flop, Chaka, euh, épisode 14, Nicolas. Euh, top, euh, l'interprétation de Boba. Ouais. D'une... Euh, avec ce, ce, ce parallèle entre la finesse et la brutalité, j'ai adoré. Mmh. Franchement, je lui, parta... je lui pardonne même sa brioche, hein, comme quoi on, on mange bien sur Tatooine. Faut pas Mais dire... Euh... Faut... Tu... Est-ce que tu serais en oui, train de dire qu'il a pris pas. du poids je... en train Non, j'oserais serais... a... pas. T'as dit qu'il avait pris non. du poids. poids. J'oserais pas. Vous, je que... dans les non, commentaires. Vous noterez dans les commentaires qu'il a dit qu'il a pris du poids. Soyez aussi, ça, soyez aussi méchant que vous avez été méchant avec moi. Il a pris du poids. C'est lui qui l'a dit. Lui, là, il a dit. Il a pris du poids. Oh, mais moi aussi, j'ai pris honte, du poids. Honte, honte, honte, honte, honte, honte à toi. On n'a pas le droit de dire que les acteurs ont pris du poids, Nicolas. C'est pas bien. On va perdre des bon, bon, abonnés. Il bon. y a des gens qui arrêtent de regarder la chronique parce qu'on parle du poids. C'est mal. C'est vrai. C'est vrai. Méchant. Euh, donc, le top... Tu peux dire qu'il est, est pédophile, tu peux dire ce qu'il veut, mais tu oh, dis rien là, sur le là, poids. Arrête, c'est parti. Arrête, bien. <rire> Le, le top, donc c'est Boba quand même. Le flop, euh, bah, j'y reviens. Hein, c'est l'interprétation des. Enfin, l'utilisation des Stormtroopers, là, je trouve ça, ça devient gênant. D'accord. Ça devient vraiment gênant. Et, mais rien, pas d'autre critique. Euh, Toto, tiens. Ouais, bah, euh, ouais Boba Fett, euh, quel plaisir, quel plaisir. Bon, il ne faut pas qu'il chope le Covid, hein, sinon, euh, sinon il va y rester le pépère. <rire> <rire> Ah, ils sont trash. <rire> mais euh, mais euh, Boba Fett, ouais. Je suis énorme. en train de l'intégrer. Génial. Ce... <rire> Génial, Boba Fett. Ça me fait vraiment plaisir de le revoir et de développer ce personnage-là qui est, qui, qui, est, qui est fantastique. Quoi. Mm. Et Flop, bah, je te dis, c'est un peu la, la force qui devient de la magie. Me... Enfin, c'est peut-être la seule chose que j'aime pas dans ce qu'a fait Philonie. Voilà. D'accord. Ok. Pas con. Kevin euh, Moi, le rythme du, de l'épisode et en voilà. top, ouais, ouais. Voilà, au moins ça perd pas de temps. C'est bien filmé. C'est un bon rythme. Là, il y a des moments où tu te dis merde. Voilà, le, le vaisseau qui pète. Voilà, ça, ça avance. C'est bien. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Mm -hmm. voilà. et le f... flop, euh, ouais, je, je reviens le, le coup des Stormtroopers où, où il là toujours un problème quand même où, où je trouve que t'as pas tellement peur pour les héros. Et... Ouais, je me ouais. dis vu la, vu la team de de gros bills qui arrivent sur la tronche <rire> au, au, sur les impériaux. t'as intérêt que les dark troopers ils soient en en, en acier trempé pour euh, pas se faire défoncer en 4 scènes quoi. Ouais, ouais. Ouais. Moi, top euh, top euh, la bestialité de la scène quoi voilà. Je... ça fait Rogue One Je... Je... Je... Je... ça m'a fait du bien que voilà c'est bestial quoi. C'est euh, vraiment, c'est la bataille comme il euh, y a, euh, ouais non mais ça, ça, ça tape quoi, ça tape, les casques éclatent, euh, tu sens qu'en dessous le mec il a le crâne ouvert, euh, il en pâle, euh, bon donc bien sûr Boba Fett hein, du coup, hein, mais euh, ouais la bestialité euh, de la scène et donc je rejoins Kevin aussi le, le, le rythme de l'épisode puisque tout l'épisode est orienté là dessus. Euh, ouais franchement euh, bon, pour moi le meilleur épisode de Mandalorian depuis euh, depuis le début mais avant euh, avant Ahsoka même si j'ai pris beaucoup de plaisir à voir Ahsoka et que c'était très très bien euh, filmé avec les effets d'ombre, euh, l'opposition nature et tout ça là on est moins euh, on est peut-être aussi moins cérébral dans cet épisode c'est pas plus mal quand on je disais bien. quand je disais <rire> ce serait bien qu'on ait un épisode pour rien alors en plus c'est pas un épisode pour rien et puis il se passe tellement de choses la révélation euh, de gros goût à la Force euh, ça euh... donc là je rejoins kevin et je vous rejoins tous sur le, le rythme et, et l'agencement de l'épisode c'est top pour le flop euh, pff, ouais, je trouve pas vraiment hein, euh... là franchement la je... ouais c'est ce que j'avais dit je crois hein, c'était le physique euh, du casque des, des, des, des, des, des, des troopers mais c'est tellement anecdotique que j'ai même pas envie de trouver un flop quoi c'est je veux pas dire que l'épisode et c'est la perfection mais je rejoins je vous rejoins quand même, pas trouvé de flop, euh, ouais si, peut-être un flop, j'aurais aimé une blessure quoi, avoir un tout petit peu plus peur pour les personnages, même si là pour le coup on a vraiment eu peur pour bébé Yoda et que moi jusqu'au dernier moment j'ai cru qu'il se ferait pas enlever et il se fait enlever, du coup ça c'est même pas un flop, c'est un top tu vois, parce que tu dis il va pas se faire enlever, il se fait enlever, tu dis le Razor Crest est, est increvable, il se fait défoncer, Tireur ah. Ouais, ouais, mais c'est bien, on, on se fait niquer, quoi, parce que tout, toutes les certitudes, on l'avait dit, hein. on avait dit, est-ce qu'on n'est pas en train de nous construire des certitudes pour nous les, jeter dans la... nous les jeter à la poubelle dans les derniers épisodes Vous vous souvenez Et on avait parlé d'un attachement à un personnage qu'on allait peut-être perdre sur la fin. Bah ben là, déjà, on s'est beaucoup attaché à ce Razor Crest. on a beaucoup fait en sorte à le réparer et à l'entretenir pour qu'au final, Froops. Donc, mais dans le prochain épisode, il y réparé, non, <rire> non mais je pense qu'on commence à devenir extrêmement pertinent sur notre vision de la, de, la, de la série et donc sur la prise de poids de l'acteur de Boba Fett. Voilà. Allez, sur ce... Il se, se vacciner, le père. <rire> sur ce, messieurs, ben, un grand euh, merci à vous d'être comme ça euh, au rendez-vous euh, toutes les semaines. En espérant qu'on va bientôt pouvoir se retrouver autour d'une table. Euh, je peux d'ores et déjà euh, dire euh, aux abonnés qu'on va se retrouver autour d'une table de Star Wars Légion. Je peux d'ores et déjà dire aux abonnés qu'on va se retrouver autour d'une table de X-Wing. Je peux d'ores et déjà dire aux abonnés qu'on va se retrouver autour d'une table de Star Wars Armada The Clo Noir. Attention, ça va taper fort. Et je peux d'ores et déjà dire aux abonnés qu'on va se retrouver autour d'une table de JDR. Mais on n'a pas encore choisi lequel. Mais il y a fort à parier que ce soit Alien pour la première. On d'accord. On est d'accord. Merci à tous. N'oubliez pas, euh, c'est les phases finales de la Confinement Cup que vous pouvez suivre sur le Discord. Vous streamez sur le Discord quand vous faites les parties, What? Toto. Vous streamez oui, oui, sur oui. le Discord. Donc, allez voir sur le Discord. Euh, apparemment, il y a un mec qui s'appelle Toto Lastico qui fout des fessées à tout va. Donc, allez, jeter ah. un œil euh, là-dessus. J'aime bien, je te mets la pression. Euh, c'est notre poulain, il va gagner. C'est lui le plus fort. Merci à tous. N'oubliez pas, commentez euh, les propos euh, de Nicolas. <rire> <rire> euh, ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> les inadmissibles propos, quand même. Ah, les inadmissibles ouais, ouais. propos de Nicolas. Dégoûte. Partagez un maximum la vidéo. Oubliez pas de vous abonner si vous découvrez euh, ces quatre loustiques euh, aujourd'hui. Et puis surtout, amusez-vous. Kiffez l'univers Star Wars. Parce que là, franchement, c'est trop, trop, trop bon. A très bientôt. Merci, messieurs. Merci, Pierre. Les doigts sur la tempe. Ciao. <rire> Ciao. Ciao, les gars.